Joyeux <laughs> anniversaire! Joyeuse <laughs> anniversaire! <laughs> anniversaire! Joyeuse anniversaire! <Anivers! laughs> <Anivers! Anivers! laughs> oh! I was surprised oh. too! Gameplay! Oh, Gameplay! Oh, <laughs> Ouais wow. nice. okay, Eh wow, pas okay. si mal pour une fois J'attendais <rire> pas ça They jump on me like hey fuck you. <laughs> The best is when they are playing uh, like deathmatch. Yeah. <laughs> aye, aye, aye, aye, aye. Oh fuck, I just came back. Ah, I'm here. J'avais pas vu. I'm trying to I'm Putain je quoi c'est dans l'arbre <rire> <Bravo. rire> J'adore. Alors à qui En ça sert à rien par contre son bref, <rire> pas oh, si Huge <rire> J'ai jamais fait ça. fait mal par contre hein. Et je vous conseille pas là-bas <rire> <rire> Tu vois bien se passer quoi, plan, moi, il aura, là. -moi. <rire> Personne n'a capté Ah si, Et tu m'as capté non Ah non Ils ont pas capté On arrive à une heure ici Bon oh, bah d'accord <rire> <rire> J'étais pas prêt! C'est rapide! Rapida! Oh loup! Oh, oh, oh. oh, oh, oh. C'était du beau franchement! raciste Putain, le combo que vous venez de faire là! Let's go! <rire> Je vais What the fuck? <rire> <rire> oh, tu m'emmerdes. Casse-toi. Je suis absorbé la grave, mais je prends mes rien. Les amis, la là. Oui! Je viens de le dire en plus! Il a poussé sur moi. Oh, j'ai tué le totem. Faut toucher, faut toucher. Oh, I nice. nice Le god. Le. le, le... T'as dit le god ou je oh, <rire> sais T'as Ça fait mal ça? J'ai pris, mais. Je sais pas <rire> ce que j'ai pris, mais j'ai pris. Quelque chose, hein? Euh, C'était dur et ça faisait mal, hein? Oh <rire> putain, t'es sérieux <rire> Mais des salles slip aujourd'hui. <rire> en fait. ouais. Putain, je tilte et <rire> des sales slip, c'est génial! <rire> <rire> ouais, pas tout, euh... Oh mais je ah, bougeais ça, ça. pas. Encore. <rire> bah oui, d'accord. Oula là. C'est là. ça. Oh P.O.T.G Oh, le cinq. Baptiste What is going on? <rire> Excellent. <rire> Putain ça vous <a> clipper. <rire> oh je regardais même pas Je regardais le chat et j'ai mis une tête Non mais je vais continuer en fait. On va faire comme ça, ça marche Ah oui ça marche <rire> En fait, ça sert à rien à regarder, c'est... <rire> non, j'ai regardé, mais c'est marrant. Oui, c'est déjà. Grosse c'est moi C'est peut-être un POTG, let's go Ah oui, c'est celle-là. Elle m'a halt, elle s'est barrée. Réflexion, hop là Il se balade, mais attends, tu te balades parmi eux, quoi Mais oui, c'était... Non, je t'ai bague mon tag. Est-ce qu'on peut attendre un petit peu pour gagner Kingsgrove Kings Rock, quand même, rien oui, oui, ah, On se tous dans le vide. Tous venez, le venez, venez, venez, venez, venez, on se saute tous. Un, deux, trois. Et... <rire> oh, qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> La pauvre hache dire, mais qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> <rire> Encore j'explique mais c'est pas... Bien Il faut que j'en arrive. Mais c'est super quoi Attends mais... si je vais se mon Oh non maintenant C'est quoi, quoi ce game C'est un petit plain en là. Mais c'est quoi ce game de non-respect <rire> <rire> Mais sinon il y a des fusils là. Il dort dans l'escalier. La balle. Derrière. L'autre escalier <rire> Oh no! I fucked oh, no. up! I went too deep. Titre! Titre! <laughs> <laughs> I wasn't gonna say anything, but I was like, mm. <laughs> Balek uh, in French, of uh, light. Balek? Yeah. <laughs> nope. It's um, uh, a short term for balekouille. <laughs> Qui veut dire. Literally. Uh, I beat my balls. Mais. Ça veut dire, en Je don't give a fuck. Ok. Donc, comme Ailita veut que je translate tout, je réponds juste. Balek. Balek. <laughs> On s'en bat les couilles. Surtout ouais, que je joue en quick ouais, play et tout. De toute là, flap, flap, flap, c'est le bruit de mes couilles. <laughs> Putain, t'es sérieux mais... de <rire> vous <rire> <s 'y rire> faire ça C'est <rire> un <rire> ce mec, vraiment ça Quelqu'un peut clip mis. ça, s'il vous plaît <rire> Obligé <rire> oh, mais Je vais crever instant. let's go Oh putain Il est pas mort, les autres. Ah, je suis passé <laughs> oh shit, I didn't know <laughs> No no no no, no. Oh shit Oh merde <rire> Elle Pose, pose, pose, pose, pose là pose là. Vas-y, vas-y, vas-y <rire> Tu peux ici, en vrai Vas-y, backshift. Ben Ouiiii Ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois qu'on l'a fait, quoi. You agree? Oh. Ah, c'est moi? Oh, oh, P O T G Anna. Attends, mais ça n'arrive jamais. Où je vais? Magnifique. ça va ça va est-ce que je vais avec la ptg j'aime bien cette scène. oui <rire> oh la prédiction ça marche voilà incroyable très impressionnant Ouais, Et tu meurs là-dessus, ça, ça c'est là un peu dommage. Ouais, c'est pas ouais, le faire, non Oh, j'ai tué quelqu'un du spawn Allez, <coughs> <coughs> récolte. Là Amazing Pourquoi je les ai à la boussée <laughs> C'est carrément. One, one, Elle est bonne à Oui. <rire> J'ai pensé ce qu'il voit donc ça va Putain Quoi T'es où Je suis là Derrière Regarde <rire> Putain il des là. Mais c'est immonde Mais non! Le temps du halte! C'est assez euh, confortable et inconfortable à la fois, je dois vous avouer. T'es content? Parce que j'ai le look total là maintenant. I love my life. Less expensive when it's big. <laughs> I'm not thinking before speak. <laughs> <laughs> Clip this, please. Clip. Mais pourquoi je meurs? DJ a Let's go, baby, you're a friend. I'm a pancake. Uh, barrage sur moi! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Quel alter Help me! Help me! <laughs> je l'ai entendu arriver quoi. La vie obs. Allo, connaît <rire> <the> uh... <rire> Perfect C'est génial Ouais, bah je suis policier, je te rappelle. Hein. C'est notre devoir de bien se cacher. C'était ironique. Mais Zev, qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu te casses pas <rire> Il joue avec les pieds d'IO Excellence <rire> Excellent, excellent. Ouais, excellent. Yeah, yeah, yeah. En vrai, en vrai Elita, je, je vais pas le dire souvent ça, mais euh, ta, ta présence m'apaise moi à chaque fois. Eh hey. Ah, ah c'est bien mis Elita Oh mon dieu <rire> Oh le timing il était incroyable Parfait Ciao